Bonjour, je suis Guy Roulier, praticien, conseiller en santé durable et formateur. Savez-vous qu'un grand nombre de troubles féminins peuvent être prévenus et soignés de façon tout à fait naturelle Il s'agit de ce qu'on appelle des troubles fonctionnels qui représentent au bas mot 80% des problèmes de santé et dont l'origine peut être recherchée, trouvée et éliminée. Savez-vous que des méthodes naturelles alternatives ou complémentaires efficaces existent pour résoudre vos problèmes spécifiques féminins tels que l'alimentation hypotoxique l'ostéopathie, la posturologie, les plantes, la gymnastique pérennale Vous en avez entendu parler mais vous aimeriez en savoir plus Savez-vous que des solutions naturelles existent pour réguler les naissances, résoudre certaines stérilités fonctionnelles lutter contre les infections chroniques, les douleurs des règles, les douleurs au rapport, ralentir le vieillissement pour tenter d'éviter les maladies liées à l'âge. Savez-vous que les inflammations et infections mycosiques sont souvent provoquées par des médicaments ou une alimentation déséquilibrant la précieuse flore intestinale, mais aussi celle des muqueuses et de l'épiderme Savez-vous que les accouchements difficiles peuvent entraîner des problèmes sérieux, vertébraux ou organiques si des soins osteopathiques et kinésithérapiques ne sont pas entrepris précocement Vous vous posez ces questions et avant de savoir ce qu'il convient de faire, il est indispensable d'apprendre à vous connaître pour décrypter et réharmoniser les subtils mécanismes qui président au bon fonctionnement de votre mécanique féminine, de votre cycle, de votre maintien en bonne santé au niveau de la sphère génito-urinaire et une vie sexuelle épanouie. Non seulement il est indispensable de connaître votre anatomie et votre physiologie, c'est-à-dire comment vous êtes faite et comment vous fonctionnez, mais il faut aussi apprendre les bases d'utilisation sans risque des diverses techniques et disciplines de la santé naturelle qui contribuent lorsqu'elles sont utilisées en synergie à prévenir et soigner les problèmes et maladies spécifiquement féminins. La personne la mieux placée pour vous maintenir au top de votre forme et lutter contre les effets du vieillissement qui commencent à, à se faire ressentir à partir de 40 ans, c'est vous. Vous pouvez vous armer. Contre les problèmes qui vous gâchent la vie et contre, préventivement, contre les problèmes futurs. Et donc réduire considérablement les risques afin d'éviter l'installation de ce qu'on appelle les maladies de civilisation qui déciment les populations actuelles. Inflammation chronique silencieuse ou douloureuse, maladies cardiovasculaires, arthrose, et arthrite. Maladies neurodégénératives, descentes d'organes, maladies de type obésité morbide, vieillissement prématuré de la peau et des organes, et enfin diabète et cancer, dont 40% pourraient être évités par un simple régime alimentaire anti-inflammatoire et l'élimination des toxiques tels que alcool, tabac et drogues diverses. Il suffit d'être motivé, un peu volontaire et surtout persévérante. La méthode agitale que j'enseigne depuis plus de 30 ans n'est en fait qu'une certaine philosophie de la vie, respectueuse à la fois de soi et de la nature à qui nous devons tout. En effet, chacune des molécules de notre corps est issue de l'environnement par les aliments, l'eau, l'air, le soleil et les ondes électromagnétiques. La qualité du milieu dans lequel nous vivons conditionne notre milieu intérieur. Si vous êtes décidé à prendre votre santé en main pour rester au top de votre forme le plus longtemps possible si vous avez des problèmes actuels que vous essayez vainement de résoudre, si vous avez pour objectif de prévenir les maladies évitables et de soigner celles qui, aujourd'hui, vous posent problème, si vous avez envie d'apprendre les techniques naturelles à utiliser par vous-même ou complémentairement aux soins dispensés par votre praticien, mon e-book en format PDF, la santé Durable au féminin, réédition numérique enrichie et colorisée de la santé au féminin, qu'on trouve toujours en occasion sur internet, est à votre disposition, spécialement pour vous. En bonus, si vous commandez rapidement, je vous offre le mini guide, l'ostéopathie au féminin, dans lequel je vous dis tout ce que vous devez savoir sur cette discipline de plus en plus prisée par les femmes. Vous trouverez dans ce livre numérique toutes les explications sur l'origine des maladies féminines, des conseils naturels simples et efficaces pour les remédier, ou mieux les prévenir, par vous-même, ou en ayant recours à un praticien compétent. Et ainsi vous pourrez utiliser ce qu'on appelle une synergie hyper efficace, praticien-patient. Dans cet e-book très complet, je vous propose les techniques et méthodes naturelles les plus efficientes que vous pouvez utiliser sans effet secondaire et donc faciles à mettre en œuvre pour rester en bonne santé à toutes les étapes de votre vie. Prévient et traiter pour ne citer que cela. Les règles, les rapports douloureux, l'aptose, descente d'organes, les cystites, les troubles sexuels, les troubles circulatoires, l'infertilité fonctionnelle, le vieillissement organique, les douleurs d'origine inconnu et enfin la prise de poids qui est vraiment le facteur qui déclenche beaucoup de maladies autant physiques que psychologiques. Vous vous sentez concerné par ces sujets Alors abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur ce lien pour recevoir une notification personnelle et bénéficier en priorité de mes prochaines vidéos mais surtout accéder à la présentation complète de ce livre numérique qui vous sera utile à tous les stades de votre vie ainsi que pour toutes les femmes et filles de votre famille. Il vous suffit de pour le télécharger de cliquer sur le lien en dessous ou le lien ci-dessus. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.